Je fais la tech, pourquoi pas vous Je conçois des produits et des services numériques pour les entreprises. L'idée, c'est de travailler avec les équipes projet pour Proposer l'expérience la plus fluide et la plus adaptée à nos clients en étudiant leur comportement et leurs besoins. Ça va de l'outil interne pour nos experts financiers, à l'interface qu'on donne directement aux clients, par exemple pour financer des studios de jeux vidéo. Je suis entrée à la Société Générale après des études en finance. J'ai travaillé côté business à Paris, Hong Kong et à Londres. Mais en fait, j'avais un petit secret, j'ai toujours été active sur mon temps perso sur des projets de création numérique. Et d'ailleurs, je participe encore aujourd'hui au développement d'un jeu vidéo indépendant. Donc j'avais pas forcément prévu de faire de l'UX ou de travailler dans l'UX, mais on a eu besoin de développer ses compétences en interne. Et là, ça fait clic. La société générale a apprécié mes compétences en dehors de la banque et c'est ce qui m'a permis d'apporter l'innovation et la modernité à l'équipe que j'ai créée. Avoir un impact sur les personnes qui vont utiliser nos produits et leur faciliter la vie. C'est aussi concevoir Ensemble avec d'autres employés Société Générale ou directement avec des clients. Et comme tout évolue très vite en tech, chaque année est différente, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, c'est super de faire évoluer les pratiques de ces métiers un peu nouveaux et c'est vraiment un moment intéressant à vivre. Pas besoin de faire des plans de carrière à 5 ans, parce que dans 5 ans, vous ferez peut-être un métier qui n'existe pas encore. Donc si la tech vous intéresse, tout simplement, lancez-vous.